Allez, on dit à voix haute. Je suis généreux. Plus fort. Je suis généreux. Encore plus fort. Je suis généreux. Doucement. Je suis généreux. Plus doucement. Je suis généreux.